Comment récupérer ou sauvegarder ses contacts et messages sur son Samsung C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le logiciel UltData. DATA. On va donc se rendre sur le site tenorshare.fr, aller sur l'onglet produits, récupération de données et sélectionner UltData, DATA, récupération de données Android. Une fois sur la page dédiée, tu auras quelques infos sur les fonctionnalités du logiciel. Mais ce qu'on veut nous, c'est le télécharger. OK. Le logiciel ressemblera à ceci une fois installé avec le lot d'options qu'il propose ici. On va choisir de récupérer nos données et arriver au moment où il faudra connecter notre téléphone à l'ordinateur. On devrait aussi activer le débogage USB si ce n'est pas déjà fait comme on le montre ici. Du coup... L'appareil étant connecté, on va choisir le type de données qu'on veut récupérer. Dans notre cas, c'est contact et message, donc on va aller les valider. Le logiciel essaie donc de récupérer les informations du téléphone et pour cela, il y aura une petite application qui va s'installer sur votre téléphone pour servir de liaison. Le scan va donc s'effectuer et on n'aura qu'à attendre qu'il s'achève. Et lorsque c'est bon, on aura la liste d'absolument tous les contacts déjà enregistrés sur notre appareil, y compris toutes nos conversations enregistrées avec même la possibilité de les visualiser et de les copier. Maintenant, si on veut les récupérer, il suffira de les sélectionner en cochant les cases devant chaque objet. Ensuite, on clique sur récupérer. On va choisir ou créer le dossier dans lequel seront se regarder nos données et moi j'en avais même déjà un Une fois que c'est fait, on aura nos contacts en extension .csv et ce sera assez simple de les importer avec toutes les applications qui sont déjà là pour ça. Et de l'autre côté, nos conversations enregistrées en format HTML qu'on pourra aussi ouvrir avec n'importe quel navigateur, comme on peut le voir ici avec notamment tous les messages qu'on a là. Et pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le contenu des contacts, alors voilà. On peut maintenant faire ce qu'on veut. Voilà donc j'espère que ce logiciel te sera utile et je rappelle que tu peux l'acheter en version complète à partir du site répondant au lien dans la description. Sur ce système fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'es abonné à la chaîne. Bye